Ensuite tes trousse de soins, voilà. Et on prend des tronçonneuses en arrivant bombe. Attention Joquille, Joquille qui arrive vers moi, sur Seb. Non mais. Rochelle il te met pas devant, bon, bon. j'ai une tronçonneuse Oui, c'est vrai que les doigts c'est pour. un droit, pas... oh, boomer Boomer Boomer Il est là-bas au fond l'hôpital. Attention Non mais ça fait deux fois que je me prends. Oh, mais... C'est bon, t'as eu. J'ai vu un truc en vache. Hein. Il y a une vache ouais <rire> Bah voilà, ah, Et pour les smokers, dans le smoker ah, qui est dans. c'est Quoi ouais. Bah, bah au, moins, au moins là, on sait qu'ils vont pas venir par hasard. Euh, Rochelle, Rochelle on s'en fiche. C'est vrai, Rochelle, on s'en fiche. Je me souviens plus, il y a des dégâts de chute dans ce jeu Oui. Je crois, oui. <rire> euh, <rire> Hunter. Tu, tu veux ah, la jouer, à ah. Anaïs Attends, j'essaye. Hey, ah, bon. Mais c'est beaucoup plus train Ouais. Oh, viens là Reviens là ouais. Ah, mais du coup, on va... Qu'est-ce que tu fous dans le chiottes C'est un jeu de course poursuivre quand même. C'était moi. Ça. Attends, t'es où, t'es où, t'es où Oups Bah oh, voilà, prochain... Non, c'est oh, moi, je, je suis là. Là. Non, non, mais la Rochelle, tu étais à chercher, hein. Euh, on fait comment, le tank On ouais. ouais. tronçonne Non, non, mais c'est pas... Ouais j'étais pas à côté. C'est pour ça que je m'approche pas trop. Ah, moi, quand je vois plus rien, je tronçonne. To... Oh. Oh. Shit, man, just <rire> Rochelle nature, d'en fait. Wow, ce boucan. Oh y a Je suis déçu. Bah y a un spécial. Reviens Donne ta tune. Attends, si, attends si c'est gratuit je me soigne moi. Ça.. vous avez abandonné un Rochelle. Bah des coups faut peut-être la soigner elle. Oui c'est celui-là oui. Oh y a un katana. Ah il y a qui j'imagine qu'il y, de... qu y a plus de katana j'imagine qu'il y a plus il ah, y a un gros pas loin ah, euh... alors je en fait, on est mathieu je pense <rire> ça <peut> pas <rire> <utile>. <rire> ouais. est faire pas utile je suis à... en yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Mais je touche pas! Bâche! Plus de vache! Ninja sword here! Non, c'est pas Ninja sword. Ninja sword non mais... D'où les ninjas avaient dit les... Ils pouvaient se payer ça. Je referme la porte! Connard! Smoker? Je crois qu'il est dehors, pas loin de surtout! Hop, il saute dans les flammes oh bah, écoute... Hey, fire's coming. Molotov coming. Fire's coming. Euh, soignez la ro non, on so soigne pas Rochelle, t'es fou Yep, coucou Wow ouais. oh. Il est vraiment pas loin Chargeur, allez ah, ah ouais, juste devant Allez, vous êtes, vous êtes prêts je me CHERCHER Ça aurait été bien de prévenir en avant. Fait. <rire> Allez. Euh, ah. Mais oui, mais forcément Rochelle ne suit pas. Enfin, au contraire, elle suit. Ah oui, elle vous mieux. mais parce qu'elle va toujours là où c'est pas utile. Voilà. Oui, derrière. Derrière. Il a raté la marche Ah, ça vient pas dans l'eau pour l'instant Ah Je qui, je qui, je qui, je qui, ah, je bah... mmh. so, so... Oh, pardon, oh, pardon. Oh, sauf so que je qui en fait oh, On est obligé me de l'enlever bah, c'est un peu moi qui l'ai mis à terre, en fait Et alors Ah, en effet, il y a un peu de monde Ça a l'air dégagé oh, dégagé, oui, ouais. Ouais, ça avait l'air, ouais. <rire> J'ai dit, ça avait l'air dégagé. Avec un peu de bol, le jockey va sauter sur Rochelle, du coup, ça va occuper les autres spéciaux. Ah, non, mais on est passé crème, en fait. Ah, tant mieux. Bah, c'est cool, bien la première fois que je passe comme ça. Oh, yeah. wow. ah, parce que Rochelle, elle attire les gens. Ah, merci Rochelle. Me je retire ce que j'ai dit sur l'IA du jeu. Euh, non. <rire> Bonjour On peut... Ah oui, je m'en souviens. C'est tellement galère cet endroit. Déjà quand on est à 4. C'est difficile, mais alors avec 3 plus 1 boulet. Mais calme-toi, Roro. Hop. Ah, vite, vite, vite, mais Rochelle C'est à quelque chose, bon sang Avec un peu de bol. Non, ça va, les générateurs d'essence, c'est sont point faible. C'est le chargeur. Chargeur boomer. Je chargeur. Jockey sur moi. t'as pas eu jockey Il oh, oui. oh putain il y avait un deuxième hunter Bon bah elle est morte Et est là il est là Seb je euh... Il est là il est près de moi Ouais Allez ramasse tes trucs Attends euh, en Molotov. Ah Out ouais, sur la voiture euh, Il est plant Reste dedans On se dedans voilà. Allez on s'en va on va chercher le on va On va chercher le bidon C'est bon c'est bon Vas-y Vas Ensuite, Allez, non mais on peut pas le sauver, il est sous une voiture C'est Regarde C'est quoi cette remarque Hein Non, celle-là, je la connais pas, il a dit... <rire> Ah Rochelle dans son propre rôle qui repose en paix Working Tout à fait Francis, elles sont -ce illimitées ces tronçonneuse ou pas Merci Francis. Et Zoé, il peut nous aider à tirer sur les. Safe bon. ah, mais... Déjà Bah écoute, c'est pas ma faute si mes trois plombs arrivent. Alors, elle faites <rire> Même à l'entrée de la porte, faut qu'on le dise. Non, mais c'est dedans <rire> J'ai l'impression que Zoé est meilleur que Rochelle, quand même. Elle a plus d'expérience, <rire> en principe. C'est complet. Ouais, les tu, t t tu, pu je t'aurais dû laisser défendre, quand même. Jockey C'est sûr qu'il y a Jockey dans le l'eau Non, mais sérieux Inclamé Non C'est bon, Zoé, mmh. t'es du bon côté. <rire> t'as rien, t'as juste trois coups de pété et un... Il je un jeu doux fondu, c'est bon fait. ça repousse. Mais il est utile en fait, désolé. Un Hunter sur moi, un Hunter sur moi, un Oh putain, il en faut Ah, il m'a bien chargé en fait, c'est que je place la tronçonneau au-dessus de la tête. Ah non, non, non, mais non, non, non, non, non a là, connard On espère un c'est bon. Attention au trou, hein Un speater derrière. Quoi wow. Ah bah tant mieux, j'ai eu J'ai eu le speed sur là. le... Par contre je suis un peu coincé Zoé elle est en train... Zoé elle a eu le tank En fait si tu veux le, le tank est parti dans un coin Zoé est parti ouais, dans merde. un coin Donc selon moi... Voilà et c'est pas si Quand tu veux Ouais mais... Ah. Depuis tout à l'heure je suis en train de t'amassader mais. Mais, mais mais mais mais mais mais Ok... Oui oui Zoé la prochaine fois ce sera fini oui ça c'est... <rire> rappelle le parce qu'au bout d'un moment ça sera vrai. Ils ont qu'ils ils connaissent vraiment pas les règles de l'engagement entre deux gentlemen. Oh, ah, bah oui, bah, oui C'est un <rire> Elle avait dit la prochaine fois. T'as vu les dégâts de Zoé sur le tank <rire> et et Sur la Witch aussi. Hein. Non mais euh, moi je pensais qu'elle avait disparu en fait dans le coin avec le tank, elle avait négocié en mode vas-y tu fais sûrement d'être mort et euh, les autres y verront rien sors ouais. merci joli lancer moi ben, je me mets comme ça et j'attends zoé <rire> fait tout le travail hein. bah écoute elle se débrouille hein voilà voilà par contre je crois que je découpe ouais, la porte avec ouais sort. Ouais, on vous est... n'avez pas pensé à ça il n'y ah en haut le Boomer oui, C'était pas une si bonne idée que ça C'est ouais, <rire> de... mort le disputeur ouais. oh. Voilà, voilà ah, Alors, la stratégie n'était pas très. J'ai un, un défi Oui mais j'arrive pas trop de soi Je cherche le tas de cadavres ouais. Il y en a un ça. <rire> ah, non, cool. ah ça y est, j'ai de la couleur Voyelle. La tronçonne Hunter C'est bon, bon. Ah, oui, Il a 3... un né, -là. <rire> en fait un bon celui-là Deux Deux Un euh... ah, bon. Bonne année Il y a des vraies armes dans le coin Ah Pip Alors je vais dire un truc La tronçonneuse c'est bien parce que quand tu es attaqué par un smoker, t'as juste à te retourner Oh Aujourd'hui Oh mais je l'ai touché Oh Je l'ai Sur la vache. Sur la et je me promène, et je me promène, attention il y a un spider. faites gaffe hein Attends, viens Zoé, viens, viens Voilà Et moi, je vais dire bonjour à la witch Et vous, vous allez dans la safe On économise des soins comme ça Voilà Ah bah je me suis cassé le rotule Alors, il y a quoi Partez Ouh putain, il m'a mais... eu C'est Ah ouais, mais moi je suis dans... Euh... Voilà, voilà, voilà <rire> Alors, Tant pis, tant pis, tant pis Tant pis Presque prendre du temps en fait. Billy, je suis dans la mouise. Non, tu pas dans la mouise, c'est sur. Billy, <rire> chargé à travers la porte. J'ai peur. Et <rire> hey, j'ai trouvé une astuce, les gars. J'attire les zombies avec l'arme la de la voiture. Oh, ça va être jouissif. <rire> oh, non, mais ils, ils vont pas vers, vers moi. Ils vont pas vers moi. <rire> oh, oh, bravo. C'était <rire> bon, petit... quand même que Zoé et moi on. <rire> Ah, super. ah il s'est caché derrière les soldes Il y a une vente qui dépasse ça se voit bien quand il se pose tout seul entre les barreaux Oui c'est pour ça moi je.. En fait il limite entre nous deux et il sait pas trop lequel choisir Oh là oh là oh là oh là oh là Allez allez aïe Ah ouais je sais ce que je fais euh Jésus Entrez dedans, rentrez dedans ça sent la vache moi je dis on a une bonne stratégie comme ça Oui, elle est bien cette stratégie je valide <rire> j'ai mis un zwikti oh il m'écrase ce qui est bien c'est qu'ils ont quand même prévu une butte au cas où l'avion n'est pas de frein Gauche sur Zoé, Zoé, il fallait garder en juste pour ça. Oui, je suis monté. Allez, prenez l'échelle. Je suis très près de Zoé, c'est pas bon signe. Ah non, c'est bon, il avait oublié Non, mais il y a rien qui AH non mais Scooch, Scooch, bien la mémoire de Zoé Oui, hein, ça c'est clair que... Non, aura On va notre... souvenir. non, non, les non, les